On vient de participer à un tournoi de... qui se déroule en deux jours, en deux phases. Phase de poule le samedi et les qualifications quart de finale, demi-finale, finale, finale aujourd'hui. Et je voudrais remercier le... les organisateurs du tournoi, monsieur Rabi qui est à côté de moi, qui euh, nous amène chaque, chaque année au tournoi de Edemchlivo. super content parce que hier on n'était pas sûr d'être qualifié et aujourd'hui on est arrivé en quart de finale. Et puis quart de finale on était qualifié en demi-finale et demi-finale on a été en finale. Et personne ne croyait qu'on pouvait gagner cette finale d'aujourd'hui. Et voilà, elle a été remportée par notre équipe. Bravo. Je voudrais remercier tous les organisateurs du tournoi Rabi, Mustapha, Anas, Hamza et bien sûr Bilal qui s'occupe du barbecue, et Mustapha le, le gardien de, du terrain et le centre de Genavicenne.